Au pouvoir la nous sommes heureux de pouvoir être là et jeter à la gloire de notre Dieu et depuis ce matin, comme j'entendais, les bien-aimés frères et sœurs qui ont chanté les cantiques ici en solo, que le Seigneur les, les bénisse tous richement et nous sommes heureux de pouvoir prendre part à ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire. Nous sommes le troupeau de son pâturage qui est sa main puissante et Glorieuse qu'on dit encore aujourd'hui. Mm -hmm. Or, comme la Bible dit, « Oh, si vous pouviez entendre sa voix, Nous mm -hmm. pas vos cœurs. » Voulons de tout notre cœur, réellement que nos cœurs puissent s'ouvrir davantage. Et comme nous l'avons entendu ce matin, nous sommes un peuple béni de Dieu. Et, mm -hmm. et le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans sa parole et dans sa présence et que nous puissions marcher euh, selon sa frontière et tout, tout lieu que fera la plante de nos pieds quand nous sommes dans le chemin du de devoir et nous sommes réellement reconnaissants à, à, à notre Dieu puisque Il n'a jamais changé. Il demeure vraiment toujours le même Dieu, l'auteur de sa parole et le Dieu qui conduit toutes choses. Nous voulons vraiment de tout notre cœur revenir à lui et, et le servir aussi. Les jours passent tellement vite aussi et, et les événements aussi se déroulent aussi rapidement. Alors nous, nous réalisons aussi que venue de notre Seigneur et Sauveur est vraiment à la porte. Et pourquoi le Seigneur nous parle Pour que nous puissions vraiment prendre conscience aussi de l'urgence du temps dans lequel nous sommes. C'est l'heure enfin de pouvoir nous réveiller effectivement et que nous puissions nous atteler encore aux choses de notre Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, mais je cours enfin fait, de pouvoir les saisir puisque lui, il m'a saisi aussi. Je ne regarde pas en arrière, mais je couvre vers la carrière qui m'est ouverte, effectivement. Nous voulons réellement continuer à pouvoir avancer de tout notre cœur et, et surtout dans la parole de Dieu, que l'amour puisse abonder encore dans notre cœur et que nous puissions réellement avoir des sentiments renouvelés les uns envers les autres parce que nous voulons que ce jour-là, nous puissions aussi le voir et être avec lui. Il a fait la promesse et comme nous l'avons entendu, par notre vie mes frères. il tient certainement à ses promesses. Nous devons vraiment donner du temps au Seigneur. Lors de nos rassemblements, effectivement, j'ai été dans la joie de pouvoir entendre les bien-aimé qui chantaient encore ce matin. Et je prie pour que Dieu agisse encore davantage. Amen. Pour que réellement, que vous vous sentiez à l'aise de pouvoir, quand vous avez un cantique, vous le chantez tout votre cœur. Oh, j'étais là dans mon bureau, mais mon cœur brûlait aussi. Quand je pouvais entendre cela et et je bénisse le Seigneur, notre Dieu. Et je prie pour que, que Dieu agisse dans mon corps. Que vous sachiez que c'est votre Dieu et c'est l'œuvre de votre Dieu. Et il veut aussi que vous preniez part. Et que vous le servez de tout votre cœur, par votre vie, votre consécration, vos chants et les cantiques. Et aussi vos témoignages. Je crois que nous aurons un témoignage ce matin. Notre frère, je suppose, je pense qu'il est ici. Et je crois qu'il est là, il aura peut-être l'occasion de pouvoir rendre ce témoignage. Nous... Nous sommes heureux de pouvoir vivre aussi des temps comme ces temps que nous vivons, effectivement, et dans cet âge dans lequel nous sommes, où nous avons la grâce de pouvoir savoir que c'est dans ces temps ici que le Seigneur, notre Dieu, revient certainement. Et nous avons aussi cette assurance que, réellement, que cet âge, c'est le dernier âge, c'est de l'âge et c'est l'âge qui fera certainement le retour de notre Seigneur parmi nous, et que nous, nous le rencontrerons dans les airs. Nous voulons prier pour que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de pouvoir aussi parler aux uns comme aux autres, de tous ceux-là qui n'ont pas eu encore la grâce de pouvoir savoir voir le temps dans lequel ils sont, mais qui aussi dans leur cœur désirent aussi connaître Dieu, que les le Seigneur le mette sur nos routes, sur le chemin où nous allons dans les services que le féminisme ma béni, mais sur les différents endroits. Je suis touché aussi de pouvoir voir nos sœurs qui travaillent différents endroits, nos frères qui rendent témoignage aux hommes. Si vous saviez le nombre de fils que j'ai reçus aussi, et aussi même de l'étranger, et, et là c'est très touchant, les gens qui ont eu à pouvoir simplement entendre des témoignages, et, et pour lesquels effectivement ils vous appellent, parce qu'ils voudraient que vous puissiez prier pour, pour tel cas ainsi. Je crois que le Seigneur est en train de pouvoir agir et qu'il veut certainement ramener euh, son peuple réellement dans la position juste de la parole de Dieu, pour que nous puissions être réellement euh, l'endroit où il veut que nous soyons, afin que tous ensemble nous puissions monter et partir aussi. Nous avons beaucoup des bien-aimés frères et sœurs et d'autres qui n'ont pas encore connu ces gens, mais qui dans leur cœur le désirent et de pouvoir réellement que Dieu agisse aussi pour eux, nous allons prier pour cela pour que le Seigneur, notre Dieu, accorde la carte. Vous savez, le Seigneur est en train de notre bien-aimé frère, le pasteur euh, ici de, de l'Assemblée qui se trouve en France, ici, notre frère qui est euh, ici euh, dans le pays. Yves, oui, certainement. Alors il m'a dit, frère, c'est dans ton camp maintenant, parce que son désir est de pouvoir. Il m'a demandé si je pouvais avoir un don le jour, effectivement, parce qu'il voudrait que son, son assemblée vienne aussi ici pour que nous puissions avoir aussi la communion ensemble. Et je, je remercie les Seigneurs pour cela, nous allons prier pour que. Elle m'a demandé ici si, quel est le temps que moi je pensais, mais je prie que Dieu accorde la grâce, parce que nous voulons avoir nos frères, nous voulons aussi avoir nos soeurs. et tous ensemble, effectivement, nous puissions avoir la communion autour de la parole de Dieu, pour que nous puissions apprendre à marcher avec les Seigneurs, parce que ce que les Seigneurs veulent c'est que nous puissions tous arriver à, à la même stature. La même foi, vous savez, le même enseignement, même par parole de Dieu. Parce que ça, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de pouvoir faire et qu'il veut en fait. Et nous aussi, nous devons aussi prier pour que le Seigneur nous accorde cette grâce. Alors quand vous rentrez chez vous, priez aussi pour cela, pour que Dieu accorde la grâce pour ça, ce qui est la période qu'il voudrait, Parce que c'est aussi sous son cœur que nous puissions nous retrouver ensemble. Nous avons eu cette occasion une fois ici, je pense. Et je pense que c'est aussi dans son cœur de pouvoir se retrouver, non seulement lui, mais Dieu fera encore davantage voudrions que le Seigneur nous aide à cela, ce que nous puissions, et comme je disais aussi, il avait mis sur mon cœur, mais je prie pour que cela, que Dieu nous aide. Nous sommes heureux de pouvoir savoir que l'œuvre de Dieu va de l'avant, et le Seigneur notre Dieu agit encore, que ce soit dans différents endroits, différents pays, il continue de pouvoir agir, beaucoup de choses se passent, effectivement, et le Seigneur ne cesse de pouvoir réellement encore secouer le peuple et les ramener à ce qu'il puisse aussi s'accrocher à la parole de Dieu. Lèvons-nous, nous prenons dans les scènes Écritures, dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, nous avons lu effectivement la fois passée, je pense que c'est cela. Colossiens, au chapitre 3, nous lirons le verset 12. Colossiens, chapitre 3, le verset 12, il nous dit, ainsi donc, comme des élus des dieux.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 et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Amen. Précieux Sauveur, oh nous voulons te dire encore merci ce matin. Père, tu es vraiment précieux pour nous. Nous voulons t'emplorer la grâce de pouvoir encore nous conduire au travers de ta parole, mmh. mon Seigneur, que tu nous ouvres encore nos cœurs, notre pensée, notre esprit, est ce que nous sommes, Seigneur, pour que... Nous puissions encore s'aimer ta semence en nous, Père. Afin qu'en sortant de cet endroit, mon béni, me Père disant, nous ne puissions plus nous regarder comme auparavant, Seigneur. Que les choses soient totalement différentes. Que notre marche aussi, Seigneur, soit aussi différente, mon béni, mon Père Et oh Dieu, même la façon de pouvoir regarder, mon mes Père, de concevoir, même des pensées, soit vraiment changée en père. nous, Père. Bénis-nous encore ce matin. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur te viennent. D'avoir ainsi prié au nom de son Jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi nous retrouver pour entendre la parole de Dieu, comme la fois passée, nous l'avons lu cette écriture. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me tient dans cela, mais j'ai confiance que le Seigneur, notre Dieu, il est en train de pouvoir agir certainement. Dans le cœur de ceux qui sont réellement de Dieu, je crois que quelque chose est en train de pouvoir se passer. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons toujours eu à pouvoir entendre et aussi apprendre que le jugement ne peut pas d'abord venir avant que Dieu n'ait avec vous. Vous ne pouvez jamais arriver à pouvoir dire que la lumière a brillé et que vous continuez à pouvoir tâter les ténèbres, effectivement. C'est que quelque part, vous voulez en fait cette condition-là. Vous savez, le Saint écriture dit ceci, que pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, ça veut dire que la vérité, elle a été présentée. C'est vrai, n'est-ce pas Amen. Pour que tu puisses accepter les mensonges, il faut que tu rejettes la vérité. Donc quelque part, il y a une conscience qui se manifeste dans un certain sens. Alors, le Saint écriture le Seigneur dans sa parole, nous enseigne, en fait, pour que nous puissions devenir conscients. Et que chacun de nous, effectivement, ne puisse pas marcher avec une illusion, en fait. Mais que chacun puisse avoir la certitude. Parce que nous sommes en train, en train de pouvoir marcher, parce que nous voulons rentrer, comme notre frère a parlé tout à l'heure d'Israël. Israël est sorti, et il n'allait pas en l'air, mais il marchait parce qu'il allait quelque part. Pour entrer dans un pays, en fait. Et nous aussi, en fait, si aujourd'hui Dieu nous a fait dire, c'est que nous sommes dans une marche, en fait. Ce qui était dans le domaine naturel avec Israël, en marchant naturellement, nous ne sommes dans un domaine spirituel. Et nous devons être conscients, effectivement, de ce que nous sommes. Et c'est pourquoi Dieu nous conduit à ce que nous puissions réellement prendre conscience de cela. Et la fois passée, je crois que c'est les dimanche que je parlais, nous avons vécu une expérience avec mon frère. Bon, j'étais ici avec vous. Et j'étais touché moi-même mais ça m'a beaucoup surpris aussi. Et pendant que j'ai la parole, je vous l'ai dit, je parlais de effectivement, mais, vous savez, euh, lorsqu'on apporte la parole de Dieu, nous sommes censés pouvoir apporter la parole pour cet homme. Et j'ai dit, j'apporte la parole, comme le Seigneur conduit, et nous devons apporter cette parole de Dieu, effectivement, avec le même esprit qu'avait les prophètes, mais jamais, toujours, le, le prophète a dit, le prophète a dit, prêchons simplement la parole de Dieu. Et si nous prêchons avec le même esprit, nous prêcherons comme les prophètes. Amen. Amen. C'est vrai. Je sais que ça, ça choque toujours aux gens, et les uns pensent qu'on vise les uns. Donc, apporté la parole comme dès qu'on lui est fait. J'ai dit, mais vous savez, il arrive que j'apporte la parole comme ça, sans que je sache. Mais quelques temps après, j'ai trouvé une brochure. Et quand j'ouvre, c'est exactement ce que j'ai à pouvoir prêcher sans avoir eu la brochure. Mais ça semble comme c'est une prétention. Mais mon frère Ngong, dimanche, juste après avoir terminé la prédication ici, nous sommes rentrés dans mon bureau et nous avons eu à pouvoir passer un temps à prier, effectivement. Et quand vous étions invités chez notre soeur Angélique, je pense, alors tout le monde est presque parti, c'est resté dans mon bureau, effectivement. Alors on devait partir dans la voiture de mon frère Gongo, je, je suis sorti de mon bureau et j'avais mon manteau, effectivement, et puis non, je crois que le frère était quelque part, c'était en sa que je devais entrer pour partir avec mon frère Benjamin, les autres aussi, et les soeurs aussi. Alors pendant que j'avais ma Bible, j'étais en train de marcher, c'est ceci, je pensais pensé à rien. Puis tout d'un coup, j'arrive là, dans la salle, au, au milieu là. Puis le regard se tourne vers les, les là où il y a des brochures. Et j'attendais mon frère Gongo là, il était là en train de regarder, puis quelque chose se tourne tourne vers là, puis je regarde. Je vois une brochure et je mets simplement ma main comme ça. Et j'ai pris la brochure. Et puis, moi, bon, je dis, je vais lire. Pendant que les frères arrange les affaires, je lis en l'attendant. Et puis, je descends. Et puis, je euh, j'ouvre la première, la deuxième, troisième, quatrième, Et j'étais tout à fait étonné moi-même. J'ai dit, c'est vrai mon frère, c'est vrai. Faisons venir dans sa voiture. Je suis dit, mais frère, c'est pas possible. Frère, mot à mot de ce que j'ai dit ici. Je vous ai dit, en fait, je n'avais pas lu cela notre position en Christ. Ça se trouve là. Amen. Quand vous allez sortir, frère, souvenez-vous de la prédication du dimanche passé? Mm -hmm. Reprenez la brochure en question, réalisez la Parce que les gens, disent, mais ils parlent de moi, ils pensent de ceci de moi. Frère, prenez la brochure, mot à mot. Mm -hmm. Et même en rapport avec les prédicateurs, ce que je dis ici, frère, mm -hmm. ce n'est pas vrai? J'ai ouvert la brochure, mais frère, non, bon, c'est pas vrai. Mm -hmm. Le prophète répète, mot à mot, mm -hmm. frère, nous vivons dans un temps où Dieu nous parle. Amen. Alors, si vous doutez, frère, sortez, prenez notre position. Vous tous, frère, prenez notre brochure notre position. Frère, j'avais des là, été saisis moi-même. C'est même l'Écriture. Ce que je confiance en Dieu, que Dieu parle à ses élus. Amen. Et ça, nous devons avoir cette conscience que. Si en écoutant la parole de Dieu, nous ne prenons pas conscience, alors nous devons profondément nous examiner, mon frère et ma soeur. Alors, lisons ici comme cet homme de Dieu est lit dans les Saintes Écritures. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, révêtez-vous d'un travail de miséricorde. Nous avons vu dans les Saintes Écritures, frères et sœurs, que. Et ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir avoir la précision des choses qui concernent Dieu lorsqu'il s'adresse à son peuple. Et là, la fois passée, nous avons remarqué, effectivement, que, que la sainteté, en fait, c'est la nature qui doit avoir un état de, de, de situation, effectivement, que, que doit être chaque véritable fils et fille de Dieu. Remarquez très bien, et ça, dans le scènes d'écriture, nous pouvons voir, voir qu effectivement, que. Tout véritable fils de Dieu. Et fille de Dieu est censée pouvoir être dans cette condition dont la Bible nous parle effectivement de la sainteté. Donc c'est quelque chose, une nature qui est en soi. Un saint, c'est quelqu'un que Dieu a nettoyé, purifié en fait. Vous regardez regarde très bien, et, et ça c'est la nature qui doit avoir les élus de Dieu. Nous l'avons entendu. Et je voulais lire en fait aussi le livre de Éphésiens, pardon, parce que je crois que là aussi les Seigneur exprime aussi clairement.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 il nous a bénis de toutes sortes de prédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Verset 4, vous le connaissez, jean il dit, En lui, Dieu nous a élus. Vous savez, c'était tellement si clair. Il dit, mais en lui, Dieu nous a élus. Il parle donc des élus, en fait. De ceux-là que Dieu a élus lui-même, il dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Mais pour quel but Il dit, mais pour que nous soyons saints. Donc déjà, cette sainteté, avant même que la, les, les, les cieux de la terre puissent exister, donc Dieu t'a prédestiné, toi mon frère, à, et toi ma soeur, à ce que tu sois une sainte et tu sois un saint. C'est-à-dire une nature, effectivement, d'aspirer toujours à la sainteté, pas aux choses impures, effectivement, pas aux pensées vaines. Parce que quelqu'un qui est un saint, mon frère et ma soeur, même ses propres pensées, Amen. Amen. il pensera toujours saint, saint, saint, l'Éternel. Le cœur, le pensée, c'est pour ça. Examine-toi, mon frère et ma soeur, au plus profond de toi-même. Lorsque tu es assis, lorsque tu marches, effectivement. Qu'est-ce qui monte dans ton cœur Parce que tout vient du cœur. Quelles sont les pensées qui t'animent Parce qu'aujourd'hui, nous attendons la venue du Seigneur. Chacun doit connaître, effectivement, qui est, tu ne peux plus t'ignorer. Tu dois savoir qui tu es, mon frère. Où en il Tu peux tromper les hommes. Mais ce que tu tu vas te tromper toi-même. Quelque part, tu dois être conscient. La Bible dit, mais si notre corps nous condamne. Tu, tu sais que ton corps à toi te condamne. Tu conscient, mais es conscient. Ne te trompe pas toi-même. Dieu est plus grand que notre corps. Amen. Donc, quelque part, effectivement... Il y a quelque chose qui va pas avec toi-même. Tu dis, mais Seigneur, parce qu'ici, il s'agit d'une préparation. Ici, le Seigneur, il s'agit de ce peuple qui doit partir. Tu sais, toi, ce qui va se passer après. Et c'est vrai, cet homme de Dieu que Dieu le bénisse. Les prostituées ne seront pas déçues. Les prostituées ne seront pas surpris. Et les Seigneur non, non plus, mon frère. Mais c'est toi! Toi qui entends, toi qui sais, toi qui connais ce que les brochures, même les dates, même les années, tes prophètes, il a dit, ça tu connais, et tu sais ce qui va se passer. Mm -hmm. Ah oui, tu n'es pas ignorant de ces choses, c'est toi qui dois arriver à pouvoir bien t'examiner, te regarder, est-ce que ces choses-là, parce que si elles sont adressées à toi, Quand on s'est adressé à toi, c'est à toi de pouvoir arriver à pouvoir t'examiner. Alors, pour que nous soyons réellement saints, en fait, il s'agit en fait de cela que Dieu lui-même a choisi. Regardez, frères et sœurs, lorsque, lorsque j'en parlais ici en ce qui concerne tous ceux qui sont dans différents, différents endroits, qui aussi d'une certaine manière, ils, ils, ils cherchent la sainteté par leur credo, leur système, effectivement. Et, et en parlant du Seigneur d'une certaine manière, ils forment, en fait, effectivement, moi aussi, leur double leur credo auquel je dis, bon, si on fait comme ça, on est saint, c'est-à-dire que si on agit comme ça, c'est... Mais en fait, pour son élu, pour ses élus... Il y a ce moyen par lequel, étant passé par le sang, Dieu continue en fait la sanctification de ce peuple jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection. Amen. Comment le fait-il en réalité Mais par la vérité de la parole. Amen. Et cela, dans Ephésiens chapitre 4, regardez très bien comment cet homme nous dit ici il dit ceci, <coughs> montrant la différence par rapport aux autres. Il dit, regardez bien, Ephésiens 4, verset 17 il dit, Voici ce que j'ai dit dans le Seigneur. Ce que j'ai dit, ce que je, je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sur la vanité de leur propre pensée. Amen. Amen. Et, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. à cause d'un de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre une espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, c'est Ephésiens, vous savez, non Aux saints qui sont à la fête. N'est-ce pas vrai Amen. Ah, il, dit, mais, il dit mais vous, mais vous, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez pris, vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Amen. Amen. Donc chacun a l'expérience avec son Seigneur. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité Et en Jésus, vous suivez cela? C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller une égard à votre vie passée. Du vieil homme qui s'était corrompt par le combatisme trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, écoutez bien, et à revêtir qui, l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Sanctifiez par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors, chaque véritable fils et fille de Dieu, il reçoit la corruption de la parole de Dieu. Quand la parole dit ceci, effectivement, qu'il ne répond pas à cette situation, effectivement, c'est ça qui montre la retour de qui tu es, mon frère. Lorsque le fouet de l'évangile est levé, effectivement, et que le Seigneur frappe, quand tu es un fils, jamais tu ne te Amen, Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est en dehors de toi, frère. Vous savez, mon frère et ma soeur, Dieu vous a beaucoup aimé. Amen. On a été dans différents endroits, frère, où nous avons beaucoup cet esprit. Amen. Chez nous, c'était comme ça, chez nos frères. Si c'était bon là où vous étiez, Dieu ne jamais amené ici. Amen. Amen. Il y a eu tellement des documents, des que vous avez reçus, qui n'ont pas été dans la volonté de Dieu. Amen. Mais Dieu, comme il vous a aimé, frère, Amen. il vous a fait sortir. Ce n'est pas un homme qui vous conduit, ce n'est pas un homme qui vous enseigne, c'est Dieu qui vous enseigne. Amen. Amen. Toi, mon frère, toi, ma sœur, hein? chez nous, c'était comme ça, chez nous, on faisait comme ça. Non, écoute ce que l'Esprit te dit aujourd'hui. Amen. Amen. Amen. Parce qu'il si c'était bon chez toi là, il t'aurait jamais élevé là-bas pour te ramener quelque part. d'autre. tu es conscient de ces choses. Ce que Dieu veut de toi, c'est un nettoyage. Amen. Mais tu résistes toujours. Amen. Tu gardes les saletés avec toi, mais Dieu veut te nettoyer. Amen. Amen. Tu n'as pas à instruire Dieu, non. mais c'est Dieu qui doit t'instruire. J'aurais pensé pouvoir instruire Dieu. Mm. Mm. Mm. Dieu dit Mais je parlerai alors, toi, tu m'instruiras. Mm. Tremblé, quand tu as parlé à Job, tu lui dis Le pas les choses qui, qui me dépassaient. Mm. Qu'as-tu, toi, à instruire à Dieu, mon frère mm. Qu'est-ce que toi, tu connais plus que Dieu mm. Est-ce que tu connais plus que l'Esprit de Dieu Non. Mm. Mm. Mais lui, il veut t'instruire, toi. Amen. Mais toi, tu veux instruire Dieu. Quelle abomination mm. Quelle abomination c'est cela, la profondeur, il faut se regarder au-dedans et examinez-vous, vous voir si vous êtes vraiment dans la foi, c'est sûr et certain, au plus profond de ton âme, qu'est-ce que tu entends, est-ce que la parole qui vient à toi, dire, oh, chez nous c'était comme ça, et on prend c'est comme ça, et c'est ceci cela, tu dis ce qui avec Dieu, il n'y a pas de problème, il passera son chemin, mais tu ne diras jamais, Seigneur... Tu ne m'avais pas accordé la grâce, tu ne m'avais pas parlé, tu ne m'avais pas éclairé. Non, le Seigneur t'éclaire. Le Seigneur te parle. Oui. Il envoie sa parole. parce que vous remarquez très bien la vie, il dit, mais pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. Et vous savez, souvent, quand on regarde aussi, on dit, mais, oh si, les dénominations là-bas. Mais qu'est-ce qu'il dit, mais il dit, mais oh, je conjure devant Dieu et devant les gens. Vous savez cela Un Timothée réclamé. cela. Oh, puis deux, tu elle est dit clairement. Verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Amen. Et on nom de son apparition et de son royaume, presse la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exote, avec tout douceur et en Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la Sainte Doctrine. Vous attendez cela en fait. Vous attendez cela Il viendra un temps, je vais vous donner la scène doctrine, c'est bien Mais il y a la dernière, j'ai besoin d'attendre des choses agréables. Oh, oh Je vais entendre comme ça va, ça va chez nous, là, quand on faisait. Je ne sais pas si vous venez d'Australie, de la Chine, ne sais absolument bien, ou d'Espagne, des, des, des je ne sais pas si très bien de quel contraire vous pouvez venir. Parce que dans notre contrat, vous savez, quand nous étions là-bas, nous avions l'habitude de voir les prêtres qui passaient avec les gros encensoirs, effectivement, comme ça, nous voulons un peu qu'il y ait un moment où l'ascenseur passe au milieu de nous. Ça, ça, ce n'est pas ce que Dieu veut de toi aujourd'hui. Au sujet, Le contenu, regardez très bien, dans, dans les prédictions tout à l'heure, de Timothée, Il dit, mais, mais et à des on attend des choses agréables, ils se trouveront fou des docteurs sur leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Et c'est tourneront vers les femmes. Oh, c'est la vérité qui te sanctifie, toi. C'est la prédication de la pure parole de Dieu, qui te montre, toi, la voie juste de voir suivre. Mais quand tu l'entends, non, oh, il exagère le frère. Dieu attend de toi, quoi, en tant qu'un fils, en tant qu'une fille de Dieu. Oh frère, quand tu l'entends, dans une situation pas tellement conforme, la vérité de la parole vient d'être prêchée. Effectivement, Dieu a des la prédication de la sainte tu dis voici ce que je veux. On ne discute pas, on ne sent pas de « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas ici. Si, si. Frère, que tu ne sois pas d'accord, ce n'est pas mon problème. Mmh. Mmh. La Bible dit, éprouvez tout esprit. Mmh. C'est par la parole de Dieu que vous éprouvez tout, frère. Mmh. Ce qui nous signifie, vous et moi, ici, mmh. c'est quoi C'est la camaraderie avec nous Non. non. Ça ne, ça ne doit jamais même pas être mentionné ici. Ce qui nous unit, nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais si on commence à discuter la parole, frère, il n'y a pas d'unité parmi nous. Amen. Mais c'est l'unité, frère, et l'esprit, l'esprit de la parole. Amen. Quand Dieu dit A, ah, tout le monde fera A, ah, frère. Amen. Il n'y a pas de discussion en ça. Je ne suis pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Tu peux aller avec catholique, il n'y a pas de problème. Et il ramasse tout ce qui vient. Mm. Mais Dieu veut les tri Parce qu'il connaît. C'est pour ça. Ce jour-là, il dit Mais oui, mais celui qui ne mange, il était conscient de la dureté de la parole qu'il annonçait, effectivement. Mais il voulait nous prouver quelque chose. Celui qui ne mange, machin ne boit mon sang. n'aura pas la vie. C'était très dur. Parce qu'ils ont dit Oh, mais qui pourra écouter des paroles aussi dures hein? Ils ont murmuré entre eux et puis se sont levés. Ils ont dit, bye bye, au revoir, pas le problème. C'est toujours la parole de Dieu qui manifeste effectivement la nature, qui est au plus profond, un véritable fils, une véritable fille de Dieu. Vous mm -hmm. savez, vous dites, mais frère, tu racontes des histoires. Et c'est pas qu'elle a dit, mais le Seigneur, notre Dieu, châtie et qui règne. bien, je parle des Hébreux. Hein. Les Hébreux, ils nous disent cela, hein, je vous mm -hmm. mm -hmm. que qu'elle Quelque dans les Hébreux. Chapitre 12, les Zébreux. Verset 6, vers 5, 6, il dit. Hébreu 12, ah, c'est la page 919. Hébreu 12, 12, verset 5, c'est cela, oui. Et vous avez oublié l'exploitation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châti, c'est lui qu'il aime. Amen. Et il frappe de sa verge tous ceux qu'il reconnaît pour qui Pour ses fils. Amen. Mon frère, ma bien-aimée sœurs, quand le fouet de l'évangile vient sur toi, sois heureux. Amen. Un fils ne va pas se réveiller parce qu'il y a une nature, Dieu t'aime parce qu'il dit, mais ce que tu as ramassé, ce n'est pas ta nature. Amen. Il vient avec un fouet, il frappe. C'est pourquoi, nos soeurs, vous le savez, nos soeurs, à l'époque, vous mettiez l'Égypte jusque-là, et la femme qui allait jusqu'ici, et vous étiez là avec des caleçons que vous marchiez, un dadina comme ça, vous savez cela. Mais quand il fait, franchi il est venu vers vous, il fallait prédication de la vérité. Quand elle est venu vers toi, tu t'es avec. Amen. La jupe est devenue grande, mon frère et ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que la vérité vous a été prêchée. Amen. Vous étiez des élus de Dieu. Dieu Amen. vous connaissait. Même si les monde vous avait attiré quelque part. Dieu a dit c'est le pantalon à Dieu, ma fille. Amen. Tu es moi. Amen. en moi. voici la parole, tu as reconnu. Amen. Tu n'as pas discuté, mon frère. Que... Les gîtes se sont allongés. Le frère a porté des pantalons qui étaient serrants. Amen. Alléluia. Car la parole est sortie, le pantalon s'est Amen. Amen. Amen. Fait cela c'est pas mmh. Léonard et c'est l'évangile la prédication pourquoi il n'a pas y avoir des sentiments je vais moi je pense non mmh. les gens le Saint-Esprit à l'œuvre parce que c'est lui qui te connaît moi je te connais pas mmh. si on fait les choses comme les associations humaines ici mmh. frère moi je ne suis pas un kassaïen je ne suis pas je suis pas d'un village de chez vous mmh. Parce qu'on vient de ce Dieu. et ça c'est important pour le les enfants. Amen. Amen. Il n'y a pas de village ici. Amen. Il n'y a qu'un peuple de Dieu, frère, Amen. qui va se tirer en parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça c'est important, Amen. parce que le Saint-Esprit connaît ses enfants. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, je les appelle tous par leur nom. Ce n'est pas moi qui connais les noms des saints des autres. Mm -hmm. Vous dites, mais vous étiez, là où vous étiez, moi je vous connaissais. Mm -hmm. Mais lui qui connaissait, lui qui me connaissait, laissons-le s'il vous plaît. Amen. Lui qui ne connaissait quelle grâce. Je n'avais pas de frère, il m'a donné ses frères. C'est une grâce. Amen. Dieu connaissait chacun, il nous a rassemblés. Amen. Alors frère, dans ce bonheur de Christ, laissons-le continuer. A tailler mon frère, et ma soeur pour que nous puissions avoir le même caractère. Amen. La même pensée, la même façon de pouvoir voir. Parce que c'est lui qui a la, la, la possibilité de pouvoir le faire. Et il sait comment le faire. Et il nous l'a dit, il sait le monde. Et cette sainteté, c'est ce que la vérité de Dieu produit dans chacun de nous. Frère, si Dieu n'avait pas pris un instrument comme ses prophètes, et qu'il s'était vraiment la scène d'écrit comme Dieu le voulait, aujourd'hui nous serions où, frères et sœurs, toujours des dénommation Il fallait que Dieu prenne un homme, et par sa bouche, Dieu presse la parole Hein? Il faut des hommes consacrés. Amen. Amen. Amen. Mais c'est nécessaire. Hein? Amen. Chacun de nous a une place, les bras à sa place, la tête à sa place, les pieds ont leur place. Je ne peux pas prendre les pieds et les mettre à la place de la tête. Ça ne marchera jamais. Il faut que la tête soit la tête, la tête à la Vous verrez l'harmonie, effectivement, parmi le corps de Christ. Parce que, parce que Dieu est un Dieu de la perfection. Amen. Et il fait les choses d'une manière aussi parfaite. Et quand nous laissons ces dieux prendre le contrôle de tout ce qu'il veut effectivement, nous voulons, c'est parce que ce que Dieu cherche frère, il cherche ses élus à lui. Amen. Il te cherche toi mon frère. C'est pourquoi quand quelque part on t'a enfermé dans quelque chose, que Dieu ne veut pas, il en souffre, il doit envoyer la parole. Pour te montrer que ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Pour que toi, Seigneur, c'est vrai. Je ne le savais pas, mais maintenant je le sais. Amen. Et quand ça fait comme cela, un fils ou une fille de Dieu, il se réjouira de tout son cœur. Parce que vous savez, oh, parce qu'il faut que ça soit le Saint-Esprit, parce qu'il sait comment te répondre. Comme j'ai dit l'autre fois, là-bas, vous vous souvenez encore autrefois, non <rire> j'ai dit, vous, vous, vous êtes là devant et vous voyez, une jeune personne qui vient pour la première fois, qui ne connaît même pas grand chose, et qui entre là avec pantalon, maquillage, tu peux te prêcher d'être que, je ne sais pas tu parlais, tu, pas, tu parles, sais pas d'un sujet qui concerne la scène je viens donner un exemple, voilà les peuples d'un coup, virage à 650 degrés ah, pantalon, abomination pour femme mais c'est cela bijoux, des ça, ce n'est pas le saint-esprit il ne peut pas convaincre cette personne parce que passer ta chair à toi. Ce sont tes émotions à toi. Et là, tu fais quoi Tu tues la personne. personne c'est vrai. Oh, tu me dire, le prophète a dit dans le chapitre 854 des brochures de 974, frère, ça, cet homme ne connaît pas le prophète. Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un prophète. C'est ça la grande erreur, frère. Tu es toujours contre ceci. C'est vrai, frère. Tous ces prédicateurs ont détruit les hommes. Mais c'est vrai ça! Oui. Vrai. Vrai. Vous savez? Je vais vous dire une chose que, que j'ai vécue moi. Alors je pense que c'est quand même triste, frère et soeur. Je crois que c'était dans un des pays. Ça peut pas, mais ce n'est même pas nécessaire. Mais, donc, vous savez, le, le frère dit ici Oui, quand vous, allez, dans, dans, dans, quand vous allez prêcher, il faut que vous puissiez avoir bonjour ici, bonjour là. Et puis expliquer aux gens, mais effectivement, que voilà ce que le prophète a dit, ainsi, ainsi. Moi j'ai dit, mais c'est ça que comme ça qu'il faut dire. Mais certainement, c'est ça le message. Et c'est comme cela qu'il faut prêcher le message. Je dis, bon, mais expliquez-moi maintenant. Moi, moi j'ai la grâce que Dieu m'a accordé dans mon ministère d'être invité dans presque beaucoup de pays, dans différentes églises, surtout dénominateur. Et par contre, ils se bâtissent c'est ceci et cela. Je vais là-dedans, je suis reçu. Et moi j'arrive dans ces églises-là. Avec une mallette aussi grande comme ça, parce qu'à ce moment-là, il faut prendre une prendre sac. Ah oui, un hein, grande. grand. Vous savez, à force de le porter, les potes va se On devient alors, on voit le frère qui est toujours comme ça, parce qu'il a c'est vrai, frère, ça. Il dit, voilà, ben j'arrive comme ça, je dépose mon sac, je vais sortir là. ouf, une pile de brochures. Bon, la plus grande bataille jamais livrée, ben, le prophète a dit, le prophète a dit, et, je dis, bon, là, pas de problème. Et puis on lit, et puis on commence à commenter. Je dis, vous savez ce qui va se passer là c'est que ces gens vont vous prendre pour un fou. Mais c'est la vérité. Frère, vous venez avec la plus grande. C'est quoi d'abord Oh, dans ces temps, les prophètes, oui, en banan, Dieu a envoyé un puissant prophète parce qu'il faut faire connaître les prophètes aux hommes. Dieu ne m'a jamais envoyé, moi, de faire connaître les prophètes aux hommes. Amen. Jamais Si les gens pensaient cela de moi, ils se sont trompés « Moi, le Seigneur m'a envoyé pour prêcher Christ aux Amen. Je n'est pas eu la pas d'entreprise de Christ parmi vous. »« Oui, frère. Mm. »« Et c'est ça que les hommes doivent connaître. Mm. »« mm. Il n'a pas connaître un secteur de l'Église, ni un secteur William Branham. Mm. »« Non. Mm. »« Dieu a envoyé la parole pour que Christ soit prêché. Mm. Ça, c'est important, ça. Mm. Mm. »« C'est l'homme devant lequel tu vas dire, bon, « il, il William Branham, le prophète de Dieu, Balachie 4. »« C'est bien, toi, tu connais Balachie et puis, il n'a jamais lu c'est que dans sa Bible, frère. Mm. Malachi 4, c'est 6 ans. Alors, la a jamais un matin, jamais livré, paragraphe 14. Mais ils vont dire, mais cet homme, ils sont tout. Mm. Vous savez, moi, je ne vais pas rentrer là mais cet homme, il sort tout. Alors, j'ai dit, mais frère, vous voyez comment vous détruisez. Et la parole de Dieu, et aussi le peuple de Dieu. Mm. Ces hommes-là, bien que tu vois, ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'un prophète. Pour que toi, tu leur apportes d'abord la parole, mes montrer dans la Bible, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un prophète Amen. Comment Amen. tu envoies des prophètes Et l'important de la parole de Dieu, par la Bible, Amen. et après tu peux leur dire, dans cet endroit aussi où nous vivons. Amen. Dieu a agi comme cela. Frère, n'oubliez jamais ceci, frère. C'est l'absolu. Aucune brochure ne peut être un absolu. La douleur là, frère. Tout ce qui est dans les brochures doit être ramené ici. Amen. Dans les brochures, il y a des erreurs. Amen. Amen. Amen. Je sais que les panamistes me détestent sur ce point. Ils peuvent me gorger, je le sais. Mais je le sais, frère. Mmh. Qu que pouvez-vous me faire Vous ne ferez rien. Mmh. Mmh. Amen. Dans les brochures, il y a des erreurs. William, madame, a commis des erreurs. Amen. Oui. Amen. C'est la vérité, non Amen. Mais quand il dit ainsi par l'éternel, écoutez, frère. C'est sur les satan. Il était un homme comme tout prédicateur. Mmh. Mais un prophète, roi. Mmh. Mmh. Amen. Amen. Si je bénis Dieu. Mmh. C'est pourquoi, quand les gens prennent les brochures, ils sont égarés. Mais c'est sûr et certain. Ils, sont, ils avalent tout. Ça, c'est un compte qu'effectivement, il que y a une partie de l'homme et une partie de Dieu. Dans les choses de Dieu, il faut un équilibre. Amen. Amen. Mais Dieu sait pourquoi il a fait cela. Les autres ne peuvent pas le voir. Tous peuvent avoir les brochures, sinon, à enfin, ce tous les dénominations, mais tous peuvent avoir les brochures et les livres. Mais toi, quand toi tu lis, tu as un autre œil là-dessus. C'est sûr et certain. Et tu vois effectivement la pensée de Dieu dans la chose et ce que Dieu veut que tu dises, tu vois. Et cette chose est pour toi, en fait. Et Dieu te le montre en réalité. Alors cet homme me dit, oui, en fait, saint et bien-aimé. est très bien ici comment dans la chapitre 3, il le dit ici, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Amen. Ils reçoivent la correction de la parole de Dieu et qui se laissent conduire par les saintes écritures et qui aiment la vérité de la parole et qui se tiennent dans les choses de Dieu. Il dit bien, saint et bien-aimé. Amen. Amen. Saint, c'est aussi cette caractéristique qu'en fait, et chaque élu de Dieu possède aux yeux de Dieu. Quand on parle de bien-aimés, frères et sœurs, ce n'est pas n'importe qui. Et prêtez bien attention à cela, je vous le prouve dans les scènes Écritures. S'il vous plaît, votre attention, je vous en prie. Frères, c'est pour que dans les temps à venir, nous connaissions, nous réalisons l'importance, pour l'amour de Dieu, je prie Dieu, l'importance de notre rassemblement. Pourquoi est-ce que nous nous rassemblons pourquoi nous sommes appelés à pouvoir venir écouter la parole de Dieu Pourquoi Je ne peux pas me trouver quelque part d'autre, effectivement. Il faut que je trouve à l'endroit que tu, tu veux. Pour quelles raisons Ce n'est pas par hasard, mon frère et ma soeur. Il n'y a pas de hasard dans la vie de chacun de vous. Amen. Amen. Si Dieu vous a placé quelque part, et qu'en tant qu'un fils et fille de Dieu, vous devez savoir que c'est Dieu qui vous a placé. J'ai toujours dit, et cela je le répéterai toujours ici, j'ai dit, si Dieu ne t'a pas convaincu que ici c'est ta place et ton assemblée, Amen. il vaudrait mieux que tu partes. Sinon, sinon, tu vas devenir une pierre d'achoppement pour vous. Amen. Parce que tu vas entendre, tu ne vas pas comprendre. Amen. Mais si Dieu t'a convaincu que c'est ta place ici, vous savez, dans cette brochure-là, je vais bien, je vous. Je vous Demande d'aller le lire pour que vous sachiez que ce n'est pas moi, que c'est Dieu qui vous parle. Et, et, et cet homme de Dieu, il dit La plupart du temps, nous, nous, nous faisons des programmes comme les églises du monde font des programmes. Mais ce que Dieu attend de ses élus, de ses enfants, c'est qu'ils entrent dans le programme de Dieu. Dieu sautait de joie. J'ai dit Mais c'est ça le message. C'est ce que nous entendons ici, non Mais il est là-dedans. J'ai dit, Seigneur, tu... Frère, je sais que Dieu nous aime. J'ai dit, Seigneur, tu nous aimes, mais tu nous conduis. Frère, examinons simplement nos cœurs et nos pensées. Alors, quand nous réalisons cela, frère et sœur, alors nous nous accrochons, Il les bien. Il dit, comme des élus des dieux, saints. Et puis, il ajoute, bien aimé. Vous voyez cela. C'est cette manière dont cet homme de Dieu exprime cela. Parce que, frère et sœur, Dieu ne peut pas appeler... N'importe qui, bien aimé. Non, non, non. C'est pas possible, frère. Quand Dieu s'adresse à toi, il y a toi, bien aimé. Oh, prêt, Dieu es non est non-mère. Amen. Regardez comment cet homme de Dieu, L'apôtre votre quand il dit, c'est Il est bien, frère, pour que vous compreniez. Vous savez, quand vous dites bien aimé, ça sort même du fin fond de l'âme. C'est la personne que vous aimez, vous, vous savez que cette personne est, il est bien aimé vous, vous l'appréciez dans, dans qu parce que ce qu'elle fait ça vous réduit le cœur c'est ça mmh. oh, oh, regardez bien frère moi dans le livre du crois des Philippiens il y en très bien ici Philippiens regardez Philippiens chapitre 4 il y en bien, très bien Philippiens 4 verset 1 il dit c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères. Vous suivez cela? Regardez comment cet homme de Dieu porte cette appellation, effectivement, en s'adressant. On peut dire, c'est pourquoi, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères. Vous suivez? Vous qui êtes ma joie et ma couronne. Vous suivez cela? Oh là là là Quand il c'est le cœur de cet homme qui s'élance. Pourquoi? Parce qu'il a bien observé, il sait qui sont ces hommes. Il dit, mais ma joie et ma couronne, il dit, demeurez ainsi ferme ou dans le Seigneur. Et il dit, mais bien aimé. Amen. Le Seigneur ne peut pas être bien aimé n'importe qui, mon frère. C'est quelqu'un qui lui a aussi particulier et spécial. Ouais. Ah oui, mon précieux frère, c'est la vérité. Prenons les scènes d'écriture, frère, pour que nous croyons que c'est la vérité. Frère, un livre de Daniel. Regardez ceci. Daniel au chapitre 9, c'est la page 683, Daniel 9, verset 1, La première année de Darius, fils de Cyrus de la race de Mède, lesquels il est devenu roi du royaume de Cadea, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour la rue de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, il dit « J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu ». Afin de recourir à la, à la prière aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre, j'ai prié, l'éternel, mon Dieu, et j'ai je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand redoutable, toi qui gardes l'alliance et qui fais des à et qui t'aimes, et qui observes tes commandements, nous avons péché, nous avons commis, une nous avons été méchants et Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes invités, tes profs, prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tous les peuples du pays. à toi, Seigneur de la justice, et à nous la confier de face faces. Oh Dieu d'abord. Cet homme reconnaissait réellement son état humain. Il a regardé en lui, effectivement, que le temps est arrivé. Seigneur, souviens-toi, nous appelons ta grâce. En nous la faute, en la confusion. Jamais je ne suis Je suis un fils de non humain. Je connais que j'ai péché. L'avons tous manqué. Cet homme est retourné à Dieu, suppliant ses dieux, montrant la grandeur de ses dieux, alors qu'il est le suprême autorité. Toi, cet homme était sincère dans son âme. Il avait du respect de la paix pour Dieu et pour les choses qui concernaient Dieu. La fille de Daniel a été un témoin, frère. Il aimait tellement son Dieu de tout son âme. Daniel s'y a consacré à ces choses. Et quand il a dit, mais Seigneur, souviens-toi, Dieu est redoutable, Dieu est Dieu miséricordieux. Là la souviens-toi, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Fais le soeur, cet homme priant un la grâce de Dieu. Dieu l'observait. Et quand il priait, il gênait. Dieu lui. L'ange était là le fusil envoyé, frère. Contre l'écriture. Frère de le Chapitre 9, regardez bien. Au verset 20, il dit. Quand il a prié, il dit verset 20, il dit, chapitre 1, verset 20, il dit, je parlais encore, j'ai prié et j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Frère, nous devons prier les uns pour les autres, mes amen Aussi demander pardon pour ton frère et pour ta soeur. Et je ne sais pas si mon frère a péché ses pardon, Pardonne-le. Nous devons avoir ces sentiments de compassion de notre âme, frère. Prier par les suis en train de prendre la grâce de Dieu. Tu sais, on sait que si vas à ton frère, mais prie toujours. Dieu Seigneur, pardonne, Seigneur, guéris, Seigneur, agis. Ce sentiment est dans le cœur de chacun. C'est vrai, frère. Porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est ça la nature d'un fils de Dieu. Il ne se regarde pas toujours à lui-même, pardonne seulement les miens. Non. Il pardonne aussi sait aussi de mes frères et Ah Oui, peut-être que c'est peut-être la tâche du Prince de pouvoir prier aussi. Mais je crois que chacun de nous doit arriver à pouvoir prier aussi, les uns pour les autres ainsi. C'est vrai, c'est une responsabilité de pouvoir prier pour chaque âme que Dieu accorde la grâce, parce que la vie et chaque brebis de Dieu est importante. Ça, vous ne le saviez pas, mais je sais ça. Et c'est vrai, frère, c est, c est, peu importe l'état de la personne, peu importe ce que la personne peut penser, mais si tu es dans la charge, tu, tu pries pour la personne. Tu veux qu'il vive, peu importe ce qu'il peu importe, mais tu veux que la personne vive. Amen. Parce que c'est une âme. Donc, tu a à pouvoir accorder à grâce qu'il puisse arriver à pouvoir entendre la parole de Dieu. Et nous devons veiller les uns sur les autres. Je ne dis pas, je m'en fous de lui parce qu'il ne s'occupe pas. Dieu n'a pas dit que pour s'occuper de ton frère, il faut d'abord que lui s'occupe de toi. Il a dit, il faut veiller sur ton frère, il que lui veille sur toi. Ah, non, toi veille. Toi prie. Toi aime. Il n'a pas dit, mais il faut aimer seulement ceux qui vous aiment parce qu'il fait du. Des... Non! Toi, aime seulement. Sois droit dans tout ce que tu fais, peu ben, importe. Même si tu sais qu'on peut. Ce n'est pas nécessaire. L'important, c'est que le Seigneur mes pensées, Mon cœur doit être droit à l'endroit de tout un chacun. Amen. Ce qu'il est ne m'importe pas, mais c'est ce que toi tu veux de moi. Amen. Par rapport à l'autre, c'est ce que moi je veux dire. Frères et sœurs, ça, c'est la nature d'un fils de Dieu. D'une fille de Dieu. C'est ça, c'est qu'il y a comme étincelle dans chaque élu. C'est sûr et certain Il n'y a pas d'égoïsme en fait Dans un élu en fait de Dieu Il ne veut pas se regarder Rien que moi Et parce que moi on m'a fait Alors moi je veux écraser Parce que moi on a dit Frères et sœurs, Ce pas la nature d'un fils de Dieu Amen. Vous avez pris une nature Qui n'est pas la vôtre Ça c'est la nature des Caïens le fils du malin, qui lui, quand il dort, effectivement, il pense comment il est corroussier, il serait la tête de paix. Mais toi, en tant qu'un fils et de des fille de Dieu, quand il nuit même, mon cœur avec ça, je l'éternel devant mon face. Amen. Je pense lui bien de mon frère. Amen. Je ne pense pas du bien de ma soeur. C'est ça la chose. Amen. Amen. C'est la nature qui doit la venir sur toi. Amen. Parce que tu n'es pas comme les autres. Ça t'envête la nature, sa mauvaise nature sur toi. Pour contre lui mais il est mauvais Non En fait, c'est une nature au-dessus. Au-delà, mm -hmm. tu as placé quelque chose de bien. Mm -hmm. Il faut que la clause s'efface. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Mm -hmm. Oui Pour que ce qui est de Dieu, au dedans puisse sortir. Pourquoi mm -hmm. wow. La nouvelle naissance, c'est une condition sine qua non Quand on dit sine qua non, c'est des conditions importante pour arriver à pouvoir entrer dans les choses de Dieu. Comprendre les choses, les choses qui concernent le royaume. Et ça c'est ce que, ce que Dieu attend de chacun, d'une certaine manière. Alors, ici, si il dit encore, nous continuons vers verset 20, il dit, je parlais encore. Daniel 9, verset 20. Je parlais encore. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Ah, j'aime cela. Que Dieu bénisse, précieux frère. Il est j'ai présenté mes supplications à l'éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Amen. Amen. Ah oui, frère, certainement. Vous savez, que Dieu nous mais parfois, peut-être que bon, mais c'est vrai, frère. Nous prions les uns pour les autres, nous prions aussi pour l'œuvre de Dieu. C'est vrai, non? Nous prions que pour que ce qui est de Dieu aille toujours de la C'est vrai, vous devez vous souvenir, l'apôtre Paul disait, mais quand vous priez, priez aussi pour moi. Je sais que vous même pas beaucoup de Je parle la Même pas beaucoup, mais priez aussi pour moi. Pensez quand même un peu du bien de moi. En priant pour que Dieu m'accorde la grâce. parce que quand tu sers Dieu dans la droiture, effectivement, tout l'enfer. Si tout l'enfer est contre moi, mmh. vous aussi, me frère mmh. okay. Ça veut dire quoi Vous voulez collaborer avec Satan mmh. Mmh. Vous ne devez pas parce que vous êtes fils de Dieu. Amen. Nous Amen. combattons les démons. Amen. Pas Amen. la même association à Satan, non. Vous voulez me tuer pour rien mmh. Satan, déjà, il a, il a déjà décidé ma mort. Mmh. Tous ces démons mmh. sont là derrière. Mmh. Il dit, nous suivons, peut-être que l'avion va tomber et vous allez prier pour que l'avion tombe. Je donne un exemple. Parce que c'est ce que ils vont. Mais toi, quand tu pries, Amen. tu dis, Seigneur, accorde la grâce. Amen. Parce que dans les avions, les boulons peuvent se défaire. Amen. Mais que ton âge veille. Amen. Parce qu'il veut que, que les boulons se défassent. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu pries Prions pour que Dieu nous aide. Amen. Amen. Pour ton frère, la, le même sentiment. Parce que sais, nous sommes qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Amen. Oh, mais tu si sais, ce frère-là, il est mauvais, il est ton frère. Aussi longtemps qu'il n'a même pas la communion avec toi, il est toujours ton frère. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Oui. Frère, ne tombez jamais dans les pieds de Satan. Mmh. Il, il est mauvais, frère. Il parle comme ceci. C'est toujours ton frère. Mmh. Alors, quand tu entends qu'il a parlé, il a dit Seigneur, je t'en supplie, c'est mon frère. Mmh. Ce n'est pas ce qu'il veut, lui. Mmh. C'est Satan qui veut l'emporter. Mmh. Mais j'écris pour mon frère. Mmh. Je vais les tirer. Mmh. Je vais les tirer. Mmh. Avec l'arme de supplication, Dieu te donnera ton frère. Mmh. Amen. Amen. Frère, ce sont des collaborateurs avec des démons. Mmh. Oh, ma soeur-là, elle est mauvaise. Elle est toujours comme ça. Je ne peux pas m'approcher. Non, non, non. C'est ta soeur. Amen. Amen. Amen. Je sais que Satan veut qu'elle soit comme ça. Pour qu'elle mon Mais elle n'est pas de Dieu. Non. Je sais que c'est une fille de Dieu. Je vais prier pour l'attirer. Amen. Amen. Oh oui, frère. Que Dieu renouvelle nos sentiments. Amen. Les uns envers les autres. Afin que nous puissions être vrais, Sincères. Nous aimons mutuellement. Oh, vous savez, c'est ce, ce que la Bible, j'aime beaucoup cela. Et, et je l'ai toujours lu ici en anglais. Mais j'aime bien cette écriture-là. Mais, mais, je ne sais pas comment traduire cela en, en, en, en français. Mais en anglais, ça, c'est ça, son, son, son appréciation de cet amour en fait. Vous savez il aimait parce que puisque vous, vous êtes, vous êtes vous, vous êtes régénéré, papa. Parce que là, là, dans l'anglais, puisque vous êtes né de nouveau. Bingbon est né de nouveau. Par une semence séparée. Mm -hmm. Ah, la Bible, oui, en français, dit, mais aimez-vous, ah, d'abord, frère, c'est l'ardement. Quand vous voyez les frères vous danser, et les gens, frère, il, exagère, il est toujours là, frère. Mm -hmm. Frère, oh, oh, vous savez, vous savez, frère, il y a un amour pur qui s'est oui. lancé. Mais ça, c'est vrai. Amen. Amen. Ah, Bonjour frère! Bonjour soeur! Ça, c'est le message qui nous est comme ça. Je ne sais pas si le message fait, fait de vous des, des robots, mais je sais que le message fait de moi un homme. Amen. Amen. Quand je vois ma soeur, c'est ma bien-aimée. C'est vrai, non? Amen. Mais frère, vous avez mais la Et si je vous ai pas dit, si... mais bien aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit. Frère là, il est toujours là, bien aimé ici, nous dit, bonjour frère, bonjour sœur. Je ne sais pas, frère. Non, frère et sœur, nous n'avons nous pas compris. Nous devons être comme la parole de Dieu. Amen. Ce que les apôtres étaient, ce que nous sommes censés pouvoir être. Mm -hmm. Que Dieu nous accorde la grâce de revenir tous dans les sentiments droits. Où nous pensons droit, nous pensons, pensons juste. Vraiment. Vous savez, vous savez, vous aimez bien entendre cela aussi. Hein? Je crois que c'est une prédication. Un, un jour, j'ai besoin de prédication. Le prophète. Notre bien-aimé frère disait. Il a expérimenté. C'est ce que j'aime bien dans cet homme en fait et prêcher les choses qu'il vivait. Amen, mais aujourd'hui, on nous répète les choses que Dieu a prêchées. Qu'est-ce qu'il faut Un prédicateur, en fait, il est une partie de la prédication. Amen. Mm -hmm. ça, ça, ça, ça être, pas nous répéter, mais en fait vivre l'évangile. Alors, il disait qu'il ne se rendait pas compte, il se trouvait dans un enclos où il y avait un. Le taureau le plus collé, le plus nerveux qui a attaqué tout ce qui bougeait. Et puis, lui ne savait pas, il s'est trouvé ton là. Et puis, quand le taureau l'a vu, il dit Mais voici la viande que j'avais encorchée. La colère du taureau s'est mis, il commence à être là. Et cet homme était là. Tout d'un coup, quelque chose l'a touché. L'amour pour ce taureau-là. Parce que je ne sais pas si moi j'étais là, je n'avais pas cherché à comme ça. <rire> pour dire, tu viens, moi je t'attends. Mais dans... c'est vrai. Ça, ça serait ma réaction, je chercherais, coupe-coupe, je ne sais pas moi, ma chef, quelque part, et gros marteau, dit mais tu viens maintenant. Et lui, tout d'un coup, il n'avait même rien. Mm. Oh, quelque chose l'a envoyé. Mm. L'amour pour ce tour. Mm. Frère, enfin, mm. c'est plus que le marteau. Amen. Mm. Mm. Mm. Amen. Hey, donnez simplement à l'homme ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu changeras sa vie. Amen. Nous avons quelque chose Amen. que Dieu nous a donné, que nous devons donner aussi aux hommes. Bien que l'amour. que Dieu nous aide. Et tout d'un coup, le taureau qui était tellement une bête sauvage, qui était tellement en colère, effectivement, le droit commence à sentir quelque chose. Oh, la présence de Dieu est quelque chose de merveilleux. Elle change la nature des hommes, mon en frère. Fait. L'animal a reconnu qu'ici, il y a le surnaturel. Amen. Ici, il y a un maître. Amen. Je ne parle pas de l'homme, mais du Dieu. Amen. Parce que qu est ce que Dieu dit dans cet homme, Amen. Dieu est dans ses serviteurs. Hein? Amen. Amen. Il dit, tout, je, ne sais pas décrire les problèmes. Je passer mon chemin. Et qui, et cet homme de Dieu a passé son chemin. Sur la cage aux ours ici, un jour, je venais de sortir de l'assemblée. La princesse Elisabeth, je montais dans les trams. Ça, c'est une expérience que la main, les trames de bras pour partir, il y a un monsieur qui monte avec sa femme, un monsieur qui était drogué, moi je ne savais pas, j'étais là debout, et puis ce monsieur, il m'a vu, et il s'est avancé vers moi, et il avait la main comme ça derrière, moi je ne savais pas très bien, et sa femme qui dit, non, mais ça ne va pas, vous m'avez ça savoir, moi je ne comprenais rien, alors, vous allez cet homme venait vers moi avec des paroles insultantes. Il commençait à m'insulter. Je ne lui avais rien dit. Je n'avais rien fait. Alors vous savez, quand je regardais cet homme qui venait vers moi, il m'insultait. Alors là, ça commençait à monter. J'ai dit si ça s'approche encore tout près, si ça s'approche encore tout près, oh frère, vous savez, Dieu m'a ramassé, frère. Amen. Là où moi j'étais, même les policiers ici, frère. <coughs> que Dieu de... oh, pardonne. Oh pardonne-moi, papa. Que Dieu ait pitié de moi. Frère, je peux même pas raconter ça. Mais oui. Alors, monsieur-là vient. Et avec sa son Alors qu'il venait, oh là là là là là là là là là. Ça a commencé à monter à moi. Parce que je n'ai rien fait. Il a commencé. J'ai dit, puis ça a Il pour... me dit, mais non, il ne faut pas. Les gens là, t'as me regardé. J'ai fait ce être. J'ai pose moi tout près. Alors là, j'allais très bien le ramasser. Et lui et sa femme. Mais c'est vrai. Ça montait là, frère. Alors j'ai Comme ça, j'ai attendu. Parce que j'avais raison, je n'avais rien fait. Mais lui, il vient me provoquer. Ah oui, alors. Et tout d'un coup, Bible a un frère. Tout d'un coup, frère, ça. Quelque chose s'est passé. Mm -hmm du Seigneur est venu sur moi. Frère. Il y a eu cet amour. Dieu aimé moi, Dieu que je le savais. Il y a eu cet amour qui est monté pour cet homme. J'ai aimé cet homme. La colère est partie, le cœur était complètement changé à son nom. J'ai aimé cet homme. Dieu met moi que je, le Frère, coup, je sais. Frère. D'un coup. Vous ce qui s'est passé Moi, je ne savais pas. C'est que derrière lui.. Il avait un long couteau. Et si moi, avec les biceps, j'allais faire ceci. Mais comme j'allais faire comme ça, c'est le couteau ici. Dieu savait. Il savait que j'étais ignorant. Cet homme, frère, vous savez quoi Ça a changé la nature de cette personne. Au oui, lieu de m'attaquer maintenant, il est allé maintenant attaquer les autres. Tous les trams. Même, même les chauffeurs. Il a même pris là-bas, effectivement, qu'on qu aiguille les trams, effectivement. Pour pouvoir casser même la tête. Et et moi, je suis descendu calmement du tram. Je suis resté là, assis, debout comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Mm -hmm. Moi, je voulais agir avec ma tête. Mm -hmm. Mais toi, tu es venu par ta grâce. Mm -hmm. Tu m'as accordé la grâce parce que je ne savais pas si, parce qu'il pouvait me massacrer mm -hmm. Avec son couteau, soit es, la carotide ici coupé ça ne sert absolument à rien. Mais Dieu accorde la grâce. Mm -hmm. Il change la nature mm -hmm. des hommes. Même des bêtes, effectivement, par l'amour que vous manifestez à l'endroit. De la personne. si toi, mon frère. si toi, ma soeur. Tu agis ainsi. À l'endroit de ton frère. À l'endroit de ta soeur. Sans parler de mal, Mais simplement prier. Si. Quand tu simplement marcher avec Dieu. Effectivement. Si ce frère, si cette soeur est un fils de Dieu, est une fille de Dieu, vous avez... ce, qui va, ce qui va se passer, il va revenir. Amen. Il va demander pardon. Amen. Il va s'humilier. Il va se tourner par terre. va demander, pardonne-moi frère et sœur je manquais. Pourquoi Parce que la nature de Christ est revenue. Et l'homme a reconnu sa position, Amen. la femme vois Tu position. Tu, tu as obtenu ton frère. Ta soeur à toi que tu disais. Satan disait, c'était un démon, il va pas. Parce que si tu marches comme cela, Satan est content. Mm. tout sont des démons. Mm. Non, tout sont mes frères. Mm. Amen. Amen. <rire> il n'y a pas de démons parmi eux. C'est la vérité. Frères et sœurs, il faut que nous soyons animés de ces mêmes pensées. Parce que si toi, tu, tu dis, tous sont des démons, mais ben avec qui tu vas avoir en communion. Mm -hmm. euh, et si les démons, bah, coure, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais en fait, tu es un démon. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais là Puisqu'ils sont tous des démons, qu'est-ce que tu fais là Ne tombons pas dans les pièces de mon mmh. en fait. mmh. Quand tu regardes ton frère, même s'il a marqué sur toi, dit c'est un mmh. précieux frère. Mmh. C'est ça qui ferait que les, les démons lit ne vont pas avoir la force mmh. Frère. Mmh. à cause de l'amour qu'on mmh. manifeste mmh. à l'endroit de ton frère, à l'endroit de ta soeur. Mmh. Ça, c'est la nature d'un élu. Mmh. Mmh. Et puis, un élu. Ne, ne, ne va pas feuilleter les pages de l'histoire. En 1814, il m'avait fait ceci. C'est la nature d'un fils de Dieu d'oublier le moment. Vous savez cela? Amen. Amen. vous savez, la Bible dit que l'amour fait quoi? Amen. Amen. C'est pas un livre qu'il faut toujours. Oh, en 1814, il a fait. En 1825, il a fait. En 1914, il a fait. En, 1914, a fait. en 1945. Tu vis avec ces livres-là? Il mm n'y -hmm. a pas de problème. Le Seigneur aussi va faire sortir les siens. Ça, c'est la vérité. Lorsqu'il était né, un conçu dans l'iniquité, écrit. C'est vrai, non? Amen. La première chose à faire, il a commencé à bâtir, écrit. Toute ta vie entière n'est que péché. Fais-toi du compte, toujours celui de ton frère et ta soeur. Dieu t'abandonné là, effacé, alors efface aussi les résistants. Amen. Amen. Amen. Je vous en prie. Amen. Amen. Il faut que nos sentiments soient renouvelés, frères. C'est de collaborer avec les démons. Amen. Nous n'avons rien à voir avec l'enfer, les démons. Mm. Nous avons à voir avec la sainteté. Amen. L'amour de Dieu. Amen. La fidélité de la parole de Dieu. Cet homme dit, mais j'ai confessé mon péché. Pas seulement les miens, mais aussi les mes frères et les Parce que j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Je le veux tous devant le Seigneur. C'est vrai. Je prie aussi pour la maison de Dieu. Parce que c'est là que Dieu nous parle. Pour la sainte Mouraïe. Si ton peuple est égaré et qu'il a péché qu'il a été pris en captivité, la pédace, il tourne ses vers ta maison et qu'il implore Amen. Dieu de Dieu, Amen. en temps. Amen. Parce qu'il y avait un lieu. C'est ça les sentiments d'un fils de Dieu. Amen. Alors moi je pense que je pense que et comme je disais vous vous priez pour lui s'il est un fils de Dieu s'il est une fille de Dieu il reviendra il mettra sa vie en ordre et s'il n'est pas de Dieu il s'en pour toujours vous savez cela non Amen mm -hmm. c'est pourquoi l'amour de Dieu les sentiments de Christ doivent toujours Regardez nos cœurs et nos dans, dans, dans les choses qui sont de Dieu en fait. Tout ce qui est de Dieu, ce qui fait l'objet de, de votre, votre pression en fait, de tous les jours en fait, de votre vie. Votre... Alors nous continuons dans la manière, parce que je vois aussi les temps de vite aussi, je veux aussi vous laisser partir chez vous, pour que nous puissions voir pourquoi l'appellation de bien-aimé. Oh oui, merci. dit, Je parlais encore de ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol vie au moment de l'offrande du soir. Amen. Amen. Sa prière était tellement sincère. Il faut voir, oh, j'aime beaucoup cet homme, frère. Combien il montrait la grandeur de celui Il dit, mais tu es merveilleux, tu es grand, tu es précieux, Seigneur. à toi la gloire, à toi l'honneur. Avec l'esclavage. Hein? Il dit, mais tu as raison en toutes choses, mon père. Si la malédiction, si la notion de la situation des seigneurs, mais toi toi, tu as raison, tu l'avais parlé, nous n'avons pas écouté. Disait Daniel chapitre 9, chez à la maison. Comme il dit, oh, maintenant notre Dieu écoute la prière. Ainsi, ainsi bon. Alors il dit, Quand il dit, quand j'avais Dieu, il vient, on voit l'enfant du soir, écoutez bien. Il me suit et s'entretient donc avec moi. Donc l'ange, Gabriel, donc Gabriel. Il s'entretient avec lui, mais il me dit ceci. Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, oh, je suis venu maintenant pour ouvrir tout les Alléluia. Amen. Ah, J'aime cela. Vous aussi vous aimez cela. Amen. Vous savez, vous savez, quand le Seigneur était avec il marchait, il avait d'abord été voilé. Mais pourquoi êtes vous êtes si triste comme ça Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Il dit, mais étions le sel, ces jours là mmh. vous allez mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Vous mmh. savez ça, reste là, non mmh. Luc 24, vous connaissez. Et puis il dit, mais ô cœur que révélant, quoi, tout ce qu'on dit, les pauvres. Mmh. Et commençant par mourir, les psaumes, mais c'est et, et puis, et puis, et puis, et puis il a parlé, et, et puis il a reparu. Pendant que c'était mmh. encore ensemble quelque part, il est rapparu. Il dit, mais ce, cela, ce que je vous disais, mmh. à qui s'adressait cette île que Dieu te bénisse pour mmh. ce fait. Luc, regardez Luc, bien. Nous revenons vite en dernier. Luc 24. C'est ça, Luc 24. Verset mmh. 40. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit Avez-vous ici quelque chose à manger qui lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit Cela, ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était qui de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. Amen. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Alors ici, l'écriture ne le fait pas. Chapitre 9, verset 22 dit. Mm -hmm. Il et s'en était avec moi, et moi il me dit, Daniel je, suis, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Mm -hmm. Écoutez bien. Lorsque tu as commencé à prier, mm -hmm. la parole est sauvée. Quand ton cœur commence à pouvoir maintenant s'ouvrir à Dieu et lui exprimer au plus profond de ton âme, sous le es la repentance, la reconnaissance, la sincérité au Seigneur, regarde-moi. Non seulement moi, mon Seigneur, mais ton peuple. Saint. Non seulement ton peuple, mais ta ville. Il quand tu as commencé à prier, il dit eh bien la parole est sortie. Regarde bien. Je viens pour te l'annoncer. Pourquoi? Car tu es un bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas n'importe qui que Dieu s'adresse. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qui est aussi particulier pour Dieu. C'est un élu de Dieu. Parce que Dieu l'a connu d'avance, Dieu l'a choisi. En fait, c'est cette manifestation en de, de cette nature des lits, des lits, des dieux, effectivement, qui, qui est en soi, qui se manifeste, qui donne aussi la joie à Dieu, en fait. Vous connaissez cela Vous connaissez cela Et Dieu, comme la Bible montre, effectivement, avec Daniel. Cet homme, Daniel, de tout son, son corps, il s'est lancé comme cela, prêtez attention. Et voilà que l'ange vint. Et pendant qu'il priait, Dieu l'observait. Il dit, je viens pour te l'annoncer, car toi, Daniel, tu es un bien-aimé. Mmh. Mmh? <coughs> Alors, vous savez ce que cela <coughs> fait <l 'impression>? <coughs> <coughs> En fait, Dieu nous donne la révélation Amen. <coughs> <coughs> <coughs> Parce que toi tu es un bien-aimé de l'éternel, c'est-à-dire un élu, quelqu'un qui fait la joie de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser dans l'éternel. Il doit te réveiller. Vous voulez la preuve Abraham était où Dans sa contrée, avec son père et toute sa famille. C'est Dieu qui est venu vers Abraham. Mm -hmm. Mm -hmm. ton père est ta mère, mm -hmm. Et ta patrie. C'est Dieu qui a choisi Abraham. Mm -hmm. Alors qu Abraham qu'il marchait avec Et Dieu regarde Abraham. Qu'est-ce qu'il dit Abraham Il dit, Abraham. Il marche avec sa ma maison. Mm -hmm. Sois intérieur. Mm -hmm. Dieu aimait Abraham. C'est vrai. Mm -hmm. Abraham faisait ce que tu dis. Mais il dit, quand Dieu a fait la promesse, Abraham que ça. Il marchait avec Dieu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Dans Genèse chapitre 18. Lorsque Dieu avait un programme pour son homme, au moment où tout est, il a bien mangé, il a vu la crée, il a bien mangé, et les hommes aussi, il s'est mis en route pour partir. Et Les hommes sont partis, et lui aussi aussi pour partir. Et pendant que Dieu voulait partir, il voulait dire, il, il s'est arrêté à cet moment. Il me dit, cassez J'abra. ce que je vais faire. Amen. Vous voyez, frère, ça? La Bible dit, il a caché ses sages aux choses. Ces ces choses aux sages, aux intelligents. Mais il les a révélées aux enfants. Amen. Voilà la nature d'un élu. Si vous ne vous convertissez, devenez comme ces petits enfants. Amen. Moi, je suis, moi, je suis grand, petit frère, devient comme un enfant. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Si vous voulez vous convertir de la quantité d'enfants, vous n'entraînez pas. Amen. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mmh. mais il les a révélées aux enfants. Mmh. Et vous avez essayé de détruire les Il n'y a pas de la Bible. Il, il dit, les les mais laissez-nous tressailler. Il dit, mais j'étais lourd. Mmh. Seigneur du ciel et de la terre, je ce que tu l'as voulu ainsi. Mmh. Parce que personne ne connaît le Père. Il sait que le Fils. Mmh. C'est vrai, Seigneur. La révélation plusieurs peuvent s'asseoir ils peuvent écouter mais c'est à toi que dieu se révèle mm -hmm. quand le Saint-Esprit te parle tu sais que c'est Dieu qui te parle tu entends la parole le Saint-Esprit continue à t'enseigner moi. l'autre il est arrivé ce frère, il exagère, ce frère, ceci, se pense, il a dit ceci, il a parlé, c'est bien. Mais toi, non. Toi, il y a une crainte qui t'assiste. Tu sais que Dieu est là. Amen. Les autres ne le voient pas. Mais toi, Amen. tu sais qu'il est là. Amen. On te prend pour un naïf. C'est comme un fanatique, ceci et cela. Mais en fait, tu sais que tu n'as rien du fanatique. Parce que la présence du Seigneur est là. Parce que lui, il te parle de toi. Il te descend concerné. Je ne vous enverrai consolateur Vous y allez, s'il vous plaît. Amen, amen. L'esprit de vérité. C'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Et que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit de églises. églises m'a ouvert l'oreille pour que je puisse entendre. Ne vous fatiguez pas pour l'amour de Dieu. Je ne sais pas pourquoi mon Dieu me conduit à demeurer dans ce passage aussi longtemps. C'est particulier, vous savez. Si vous ne prêtez pas attention, frère, et je vous le regretterai. Vous ne direz jamais, Seigneur, je ne le savais pas. Mm. Dieu veut vider ce que vous êtes Amen. pour vous remplir. Amen. Il ne travaille qu'avec celui qui obéit. Mm. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu résistes, tu es sage à tes yeux. Tu es docteur de toi-même. Tu es prophète de toi-même. Mm. Depuis 1814, moi, je suis blindé. Dans le message blindé. Je n'ai rien à prendre de qui que ce soit. Parce que depuis 1814, je suis Dieu n'a rien à faire avec toi. Vous le croyez Vous vous souvenez de ces... De ces témoignages parce que le Seigneur Jésus disait, dit, il y avait cette veuve. C'est quoi c'était républicain, ou l'autre, il s'était inscrit Mais l'autre, il disait, moi je gêne pendant trois jours, toute chaque semaine je gêne. Vous connaissez ça, non mm -hmm. Je prie, je suis, Mon oh, Seigneur, moi, je suis l'homme qui te plaît, Amdou. C'est parce que depuis 1814, je suis là. Et l'autre, il disait, oh je prie Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, de ton soutien. C'est ça un Fils de Dieu. Parle, Seigneur, quand on ton salut. <coughs> Instruis-moi, je veux me laisser instruire par toi. C'est sûr et certain. Dieu veut que nous soyons instruits. Et c'est à cela, à toi, mon frère, que vous allez il Et nous reste sont vos yeux. c'est ce que vous. Et vos oreilles. Parce qu'ils entendent ce que vous entendez. À vous. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pas eux. C'est pourquoi la révélation de la parole de Dieu, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, est une grâce extraordinaire. Que Dieu t'ait fait, toi en tant que fils de Dieu. Si as ouvert les yeux, pour le matin. Vous allez, frère et soeur, quand on m'a parlé, moi, j'étais baptisé dans le nom du Père, Fils et Esprit. Le jour où on m'a parlé, moi ici, que moi j'ai pu le vrai baptême... Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je, je n'ai jamais discuté. Mm -hmm. J'ai couru, je voulais, vous savez, je ne dormais pas. Hein? Mm -hmm. Les jours, on m'a dit que demain, je vais être baptisé. Frère, j'étais quelqu'un qui ne dormait pas. Mm -hmm. Je voulais voir le soleil du matin. Quand le soleil est arrivé, il rassemblé, assemblé, j'attendais. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mais il y en a de ceux-là, il faut prendre 650 heures. 650 pour lui montrer qu'effectivement, que le frère va atteindre et oh oui, on ne sait que les On ne pas ce qu'on a dit. Parce que ce qu'on a dit, frère, il y a un problème quelque part. Ça, c'est pour le C'est pour ce que Dieu veut nous dire tout à l'heure, effectivement. Il faut prendre une pour pouvoir vous en faire croire à cela. Ce que nous avons entendu ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Oh, mais vous savez, quand il disait là, moi, je pensais qu'il disait comme ceci, hein? Moi, j'ai pensé, frère, et fils de Dieu, ne discute jamais la parole. Amen. Amen. Et là, on entend. Quand c'est la parole, il continue la main, il obéit. Amen. Il continue son choix. Amen. Je termine par ceci. Deux seront dans un lit. Je vais la Bible d'un peu, vous savez que je vais Deux seront dans un lit. Ouvrez bien vos oreilles. Mmh. Marie et femme. Mmh. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Mmh. Deux seront dans un champ. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux moudrons ensemble. Une sera prise, l'autre sera laissée. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas question de la famille et de l'amitié. C'est personnel, Amen. individuel. C'est sûr et certain. Il S'agit de l'élection de Dieu quand Dieu t'a choisi, il t'a placé. Amen. Il y a un lieu que Dieu te place, et c'est Dieu-là à ses yeux. Tu es un bien-aimé. Et pour toi, mon frère, et ma soeur, pour toi, l'avons entendu dans l'écriture de notre frère Mongo à tout à l'heure. Esaïe 43. Je t'appelle par ton nom. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que tu es à moi. Amen. Si tu traverses les moi je fais ta réseau. Amen. Pourquoi Parce qu'en tant qu'un de Dieu, Dieu peut même changer le cours de l'histoire. Amen. Amen. Vous savez cela Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est vrai. Mmh. Si on a donné le papiers au sans-papier, c'est à cause de vous. Amen. Vous le voyez? Amen. Si aujourd'hui on peut acheter des maisons, c'est à cause de vous. Amen. Vous le voyez? Amen. Dieu peut changer de loi. Mmh. Amen. Amen. Amen. n'y pas de séjour, je ne sais pas comment faire. Dieu change de loi. Amen. Amen. La vérité est. -elle. Amen. Si tu traverses les eaux, j'essaierai avec toi. Qui est la preuve dans laquelle toi, tu peux te trouver? Que Dieu ne peut même pas envoyer ses anges pour toi. Seulement, ce ne seront pas des anges, mais lui-même, les gens. Amen. Il te délivrera. C'est pourquoi, ayez confiance en Dieu. écouter la parole de Dieu, s'accrocher à sa parole, et aussi, frère, avoir la communion autour de la parole de Dieu, les uns vers les autres. Ça, c'est une condition que doit remplir, en fait, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tous ceux qui recevaient la même parole, c'était ensemble. Vous comprenez Parce ah, que oui. bah, Dieu, en réunion, ils aimaient les réunions. Frère, quand vous vous lassez des réunions, il y a un problème quelque part. Peu ben, importe la justification. À moins que vous ayez un travail. Et ça, j'ai dit que Dieu vous bénisse si vous Parce qu'il faut travailler. C'est vrai, non Ah oui, bah, oui. c'est normal. À la suite, au fond, Dieu as... tu sait cela. Mais non, je suis fatigué, je reste chez moi à la maison. Mais mm -hmm. là, la mort peut te frapper, mm -hmm. ou la maladie peut te frapper. Satan mm -hmm. va trouver des occasions beaucoup. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Le moment le plus important, je ne le répéterai jamais assez. Dans la vie d'un croyant. Amen. Mm -hmm. Amen. Et quand on vraiment, Amen. Oui. Amen. C'est ceci, frère. Pour toi, mon frère et toi, c'est pour ça que j'ai dit, frère et soeur, pour l'amour de Dieu, je prie pour vous. Vous avez des témoignages pour Dieu, venez les rendre. Amen. Amen. Vous avez des cantiques. Même si, mm -hmm. moi soeur, tu dois passer tous les jours. Mm -hmm. Ici, vous chantez. Amen. Je prie à Dieu. J'essaie de plus heureux. Amen. Ouais. Parce que c'est ce que vous voulez offrir à Dieu, n'est-ce pas? Mm -hmm. Toute la semaine, on été à différents endroits. Mais on se retrouve ensemble. Amen. Seigneur, si tu as fait des concerts, je vais chanter à ton nom. Viens chanter. Amen. Je vais témoigner pour ton nom. Viens témoigner. Amen. Que chacun puisse apporter à Dieu ce qu'il est. Et prendre part à Je ne peux pas sortir aujourd'hui, Seigneur, si je n'ai pas fait quelque chose pour toi. Je dois prendre le part. Si c'est ma main, si c'est crier, alléluia, mais je dois crier 650 fois, je le ferai pour toi. Parce que je ne peux pas sortir. cest à quand je sors sans avoir fait quelque chose pour toi, je ne suis pas tranquille, Seigneur. Je veux. C'est pourquoi Dieu veut que nous participions à ce que Dieu fait. Pour toi. Tu veux chanter Viens. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, mes frères qui veulent chanter, chantez, même si vous chantez faux, moi je L'important, ce n'est pas la voix. C'est ton cœur. J'étais dans mon bureau, mon âme, très saillée, mm. La parole est comme ça. Mais quand on chante de tout son cœur, puis je suis arrivé aussi, je crois, je crois. Il y avait une de mes soeurs qui chantait, ici, je ne plus très bien, mais son cœur, et puis je vais me trouver mon ami ici, avec ma bien qui chantait. Mm. Je prie pour que Dieu se encore. Que vous puissiez être de ceux-là qui n'osent pas seulement sur les bords, mais qui doivent louer Dieu. Amen. Et glorifier ces de tout son cœur, tout son âme, parce que c'est pour cela que Dieu nous a, nous a accordé cette grâce de pouvoir Amen. nous retrouver ensemble et priant les uns pour les autres. Amen. Et nous portons pleinement dans nos cœurs.